What the fuck ouais, ouais, ouais Du coup là on est à Nantes, on vient d'arriver aux facultés Donc là le plan c'est d'aller monter sur les toits Et trouver quelques petits trucs pour s'échauffer C'est parti Bon là du coup les gars ils sont en train d'essayer de trouver plein de petits challenges un petit peu partout sur le spot Et après euh, pourquoi pas euh, les, les lier et faire des lines on fait des secrets de chou. Mmh, il arrive le mmh. <rire> Il arrive à son zizi mmh. C'est un petit peu bas quand même pour un petit clip de un chou. Hein. <rire> du coup la matte, euh, il aimerait bien faire Lloyd. En fait là, ce qui est galère, c'est que l'atterrissage, il est très restreint. Alors, il faut pas qu'il pousse trop, sinon il va totalement sortir de la zone et il va se, il va se rétamer. Non mais je vais le faire avec le petit saut avant là Ça fait si je peux pas rajouter un truc De... Hum. Mon short il t'as une hum. poche maintenant oh le stong est, est bien niqué hein. <rire> là le projet c'est qu'on a trouvé un roof gap et on va le faire le truc un peu technique avec ce roof gap c'est que la récep est vraiment en pente pas du tout euh, dans l'axe dans du son, donc ça va être un petit peu euh, sketchy hum. mais normalement ça peut le faire sauf que bah, c'est genre euh, la maison du vigile on doit passer euh, genre par dessus son jardin ah, du coup si chaud. on peut passer par le tueur ça peut être cool Voir si ça accroche bien, voir comment c'est. Je pense qu'il faut atterrir face. Il va falloir ouais. tourner dans le saut pour atterrir face ici et faire une sorte de Didi Roll. Raison. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Elan ici. Et là, par-dessus les paraboles, on arrive juste ici. Matt et Léo vont se lancer sur le drop alors que les autres sont en train de, de gérer euh, les, la sécurité qui venait nous voir. Du coup, euh, ça va partir tout de suite. Là, on vient de descendre du roof gap. Donc euh, Romain et Léo l'ont fait. Donc Léo l'a fait en front. Romain s'est fait un petit talon sur la réception, mais malgré tout, il a réussi à, à finir le run. Pour marcher, c'est chiant, mais, euh, mais ça va. Ça, on devrait s'en sortir. On devrait pouvoir continuer à bouger après. Bon, on enchaîne de spot parce qu'on ah oui. s'est un peu fait virer à fac de sciences. Du coup, à fac de lettres. On <rire> va voir s'il y a des vigiles aussi là-bas. Y a un gap. Ce qui est très très cool avec ce toit, c'est qu'en fait euh, il est crescendo, c'est-à-dire que le gap il s'agrandit au fur et à mesure. Et là ici, si on part de là et qu'on arrive là-bas, ça commence à faire un sacré gap. Ouais. Je pense y c'est au moins 16. En vrai on va on va tester de le faire avec Léo. Ça va partir. 3, 2, 1, 2. go Yes, I. Non. Oh yes. Bon le détente c'était parfait du coup euh, on va remonter là on va voir si ça se fait en front ah ah on fait du clip nous Il a fait son running gunner il a attrapé ses jambes là il nous a fait un truc à Spiderman c'est incroyable Franchement je le sens bien mais juste euh, je pense je vais mal doser je vais manger la vitre c'est sûr y a pas d'échappatoire C'est sûr je vais manger la vitre Il y avait quelqu'un là. Oh lui Oh la dinguerie Oh yes Ah de... oh, je suis refait oh, Il a réussi Quelle machine de guerre oh, Il l'a trop bien dosé, il s'est même pas mangé la fenêtre en plus du coup. Bon vas-y on se casse dans en tête. Là on a trouvé un presse et sauf qu'il y a un petit problème. Le rebord il est incurvé. Du coup bah c'est comme si c'était sur une barrière, c'est instable. Il y a Tomé pour m'aider, il va se mettre là et je vais tenir. Allez, let's go. Yes. On a trouvé un jump là, il faut faire, euh, on part en presse ici et puis on arrive sur le petit muret euh, collé à la vitre et sauf qu'il faut pas euh, tomber parce que si on tombe, on tombe dans un énorme buisson on allait voir quand même, Leur Flo il a fait un petit test ici là, ça va, c'est un peu mou mais bon ça fait quand même flipper quoi, on sait pas trop ce qu'il y a en dessous Du coup euh, on va y aller un par un Yes, yes. yes. Yes <rire> Ah yes oh putain, ça fait plaisir La petite technique d'arriver genre légèrement un peu sur le côté, genre pas comme ça, ça, ça aide un peu à, à mentir Carrément coup, crème. Je suis curieux de savoir quand même si on avait bounce back dans le truc, si c'est vraiment oh, mou ou pas. En oh Ouais t'es chaud on saute ou quoi Ouais vas-y Ça se trouve c'est mou hein Putain. Mais je fais juste un petit saut dans les buissons parce que ça a l'air marrant. Vas-y, ça part. Quoi Et là, tu pas, tu sais. Il va Il tellement enfoncé a J'aimerais trop, mais. Bon, les gars, ils vont partir d'un petit peu plus haut. Ils vont se jeter de là. Tu une petite coulée là. <rire> <rire> Monsieur fait des coulées dans les buissons. Non, en vrai, c'est chill, Flo. Hein, tu peux y aller. Y bon, y bon. Je sais pas ce qui se passe avec ces buissons, mais ils amortissent de ouf. Eh <rire> hey, Flo, doucement, doucement. Le mec sort des euh, ligaments croisés. <rire> non, mais en vrai, c'est chill à là. Allez, Flo. <Ouais. rire> Là j'ai fait un petit salto avant là dedans là, en mode chute de cascade. J'ai vu qu'on pouvait sauter de un peu plus haut. D'ici là. Je sais pas combien ça fait de mettre mais.. Je pense il y a 7. Je sais pas j'ai un peu l'habitude de sauter en cascade, enfin avec euh, l'école de cascade que je fais. Et, euh, mais c'est dans un airbag. Bon là les buissons <rire> ça ressemble un peu. Mais ouais je dirais un 7, 7, 8. <rire> mais là, à cette là, faut vraiment bien atterrir sur le dos parce que tu vas peut-être le sentir un peu. Ouais, vas-y, bah on va voir. Et ça, souffle hein. bien quand t'atterris comme ça. Parfait. Yes, vas-y, bah j'ai les vas conseils du pro, ça part. Ouais, <rire> est bien fait en pleine ville, genre comme ça dans la fac mais en récepte en bas parce que les buissons sont en biais Et bah du coup avec les sauts qu'on a fait juste avant c'est trop stylé Mais on glisse un peu sur le côté Bah normalement ça devrait le faire, faut juste qu'il atterrisse bien à plat Parce que moi j'ai fait un saut, j'ai touché un petit peu le fond Mais parce que j'avais mis le cul en pointe S'il ouais. atterrit bien à plat normalement il a pas de problème de ouf. Mais ça va être la folie On va pêcher du Florian <rire> Ouais en vrai je crois c'est ouais, bien ouais. Cool. <rire> Mais je pense que ça va partir hein y a pas de raison C'est parti d'ici donc euh... En vrai ça va passer je pense. Hein. Ouais, je crois qu'il va y aller les gars. Je y là y là, y là, y là y je pense que ça va partir. C'est vraiment fou Flo il est tout en haut et il va drop tout ça là. <rire> ouais. C'est quand tu il y a <je> <rire> Mais ça va. Oh la base. Oh Oh meek. Oh meek, ça a oh, un malade. oh le monde. De là -haut. On a vu un forion euh, popé de là-haut. <rire> là, Mec, ça vient, me je l'ai plus vu est après est quand il a fait. Ça fait combien là ah, hein Je sais ouais, pas, mais il euh, y a euh, plus de 8 mètres. Non, Mec, pour moi, il y a plus de 8 mètres. Ouais, dans un buisson. Il a Cliff dans un buisson, genre 8 mètres. Il a fait un gros plat C'est un malade. Il était posé dans son canapé, il était comme ça. Mais là, il est dans son canapé. Mais c'est incroyable. Non, en vrai, c'est vraiment un putain de génie ce type. Je le kiffe. Mais du coup, c'est quoi Ça a poké Ouais, ça, ça réveille quoi, bah quand t'arrives tu sais que t'es vivant quoi <rire> Bon ça y est, la session kiff dans les, dans les buissons, c'est terminé. Là on enchaîne deux spots, c'est parti. On essaie de repérer un autre roof dans la fac. On s'est pas encore fait virer donc on continue. Là-bas il y a une petite barrière, là il y a des petits blocs euh, en moitié en mousse d'isolation. Et genre euh, si on setup une genre de palette, hein, un peu un truc qui fait euh, qui remonte, bah, on peut-être peut, peut faire un de euh, par-dessus la barrière, arriver sur les petites taques, là. Il y a un petit peu d'enjeu, je voudrais pas décaler, mais en vrai euh, ça peut se faire. C'est qu'on va que là, devoir que... déplacer l'isolant qui est ici là. Et on a trouvé un petit transpalette. Oh <sitôt> oh un peu. <rire> <rire> <rire> bah, en fait leur leur c'est vraiment euh, des blocs d'isolation sauf que les blocs d'isolation bah c'est bien dur. C'est très très dur. Bah normalement le setup est bien. Après c'est pas trop trop large mais on va voir ce que ça va donner. Ouais je pense que j'ai pas assez de précision pour bien Lloyd. Genre tu tournes, t'as plus de visibilité sur le truc et quand tu vois le truc bah t'es déjà, déjà sur ta récepte Et moi je décale un peu donc là il y a trop d'enjeux. On va voilà, jouer safe. Matt euh, il sent que c'est un peu chaud pour lui. Lloyd genre au niveau du décalage. Moi euh, je pense que ça le fait. Du coup bah... On va se lancer là. Ça va faire des bonnes sensations, franchement, faut, faut pas trop décaler. Allez, Allez sympa. Guys. Yes, let's go, les gars. c'est la fin de cette vidéo YouTube Je souhaite Le soleil se couche, nous on va se rentrer En vrai c'était une putain de session, nous, on kiffe trop les journées comme ça Où il se passe plein de trucs On espère que vous kiffez aussi Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre shop On prend plein de choses, plein de vêtements À dimanche prochain, ciao